Alors, pour ce tour, je vais me servir des deux rois rouges comme enquêteurs. C'est eux qui vont retrouver dans un instant la carte que le spectateur aura choisie. Pour l'instant, je vais juste les laisser de côté. Et je vais demander à un spectateur de choisir une carte. Par exemple, le 3 de pique. On va perdre la carte du spectateur quelque part vers le milieu du jeu. Et dans un instant, donc, ce sont les deux rois rouges qui vont euh, retrouver la carte qui a été choisie. Pour ça, je vais juste les mettre en contact avec le jeu et laisser travailler. Et là, normalement, si on regarde, voilà, on a une carte qui a été attrapée par les deux inspecteurs. C'était quoi déjà la carte du spectateur C'était le 3 de pique, non Un truc comme ça, je ne sais plus.